Salut tout le monde, c'est Winman, content d'être avec vous. Grosse vidéo aujourd'hui, non, petite vidéo. On parle ici de la P2000, modèle de lumière LED de Vipar Spectra, qu'on a utilisé dans la dernière grow avec les King Kush, le Slurry et les spider mite La P2000 ne sera pas utilisée dans la prochaine grow. Euh, c'est l'été. Il fait chaud. J'ai assez de cannabis. Et pour la prochaine roue, on va faire pousser deux plantes avec la XS2000 de Vipar Spectra. Donc, un autre modèle de la même compagnie. Donc, la P2000, on va en parler un petit peu. On va la laver euh, 200 watts de puissance, 230 dollars plus taxes sur Internet. On a des lumières euh, LED de marque Samsung. Euh, je ne le savais pas. Je le savais pas, je savais pas que c'était de lumière. Je savais pas que c'était des lumières LED de Samsung. Donc Samsung, très bonne réputation, on aime ça. Le driver ici Sosen, S O S -E -N, je ne connais pas cette marque. Plus le driver est bon, plus ça augmente le rendement et économise le coût d'électricité. Le dimmer ici en anglais dimmer, j'aime beaucoup le dimmer de Vipar Spectra fait en sorte qu'on peut ajuster la lumière de 5% à 100%. Et de cette façon, on peut, euh, encore une fois, économiser sur le coût d'électricité et tricher sur la hauteur de la lumière. Certaines personnes utilisent seulement euh, la lumière à 12 pouces, 18 pouces, 24 pouces. Sans toutefois regarder le, le PPFD. Hein. Vous connaissez le PPFD avec Winman il y a l'application gratuite que vous pouvez vous procurer sur votre cellulaire, PPFD. Vous utilisez ça, vous mettez votre cellulaire en dessous de votre lumière et ça va vous donner le chiffre magique PPFD. Donc, euh, en croissance, la lumière est moins forte qu'en floraison. Donc, euh, ajustez votre dimmer en conséquence. Et vous pouvez rapprocher votre lumière de 24 pouces à 20 pouces, par exemple, tout en mettant le démeur un peu moins fort, tout en respectant le PPFD, tout ce qui va faire en sorte que vous allez pouvoir économiser l'électricité parce que votre lumière ne sera pas à 100%, vous allez l'avoir mis peut-être à 75% d'intensité. Cette lumière-là, c'est bon pour une tente 4 pieds par 3 pieds, donc pas capable de fournir une tente 4 pieds par 4 pieds. En végétation. Donc, 4 par 3. En floraison, seulement 4 pieds par 2 pieds. Donc, si vous voulez avoir un bon rendement en floraison, avoir des belles cocottes, poussez pas plus que 4 pieds par 2 pieds. Résistant aux éclats d'eau, donc... Euh, le, oh, le blanc que vous voyez là, ici, là, sur euh, la lumière, c'est... Comme un peu caoutchouteux Donc ça résiste à l'humidité, aux éclats d'eau. Euh, qualité, qualité. Ça ici, les fentes ici, ça l'aide pour euh, la chaleur à mieux se disperser. Pour pas que la lumière reste trop chaude. J'aime beaucoup euh, Vipar Spectra. Ça va très bien. Et euh, comme je vous ai dit, cette lumière-là euh, va être mise de côté pour l'instant, pour l'été. On verra euh, si on la ressort euh, cet automne ou cet hiver. J'ai lu que cette lumière-là, 200 watts, était l'équivalent à une HPS 500 watts. Donc, euh, je ne connais pas les lumières HPS 500 watts. Est-ce que ça se peut? Écrivez-moi dans les commentaires euh, si ça se pourrait bien que cette lumière-là de 200 watts de puissance pourrait équivaloir à une HPS 500 watts. Un pouce, un commentaire. Je vous adore. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.